Ah, si. Comment moi, moi, je le yeah. portable hier yeah. nuit voilà. et ça ne va pas marcher. Bonjour monsieur. Ah, bonjour chef. C'est comment Le truc ne marche pas, hein? Comment moi, j'avais le portable hier nuit et de jeudi ça ne va pas marcher. Okay. Je, je suis là pour changer ça. Vous quoi Le téléphone. Vous m'avez donné garantie sur 12 euros. Ah uh -huh. C'est là, suis, ça, ça ne s'allume plus. Comment Le comment téléphone tu... a refusé de s'allumer. Comment tu as fait le téléphone a refusé de s'allumer vous m'avez dit aller à la maison de mettre en charge, non Oui. Continue. Ça va faire 6 heures. Bien sûr. Mais c'est ça que j'ai fait, mais j'allume ça encore. Après, j'ai débranché. J'allume ça, mais ça va foutre de marcher. Oui. Mais vous m'avez... Bah, le moi, comment bon téléphone hier nuit et euh, euh, oh, bon, bah, pourquoi m'envoie pour mon téléphone, non Monsieur, oui? vous êtes patienté. Hein? Le téléphone que vous avez pris hier, là, oui Donc vous avez dit que ça ne va pas marcher, ça ne s'allume pas. Essayez d'allumer pour voir. Vous avez, vous avez utilisé le chargeur qui est là-dessus. C'est ce que vous vous avez demandé ça, de faire six heures de charge avec ça. Bien oui. sûr. Et après six heures de débrancher. Oui. oui. Mais c'est ce que j'ai fait, monsieur. Oui. Quand tu oui. as il y a mis ta fumée dans quoi changé moi oui. ça. Ce que j'avais hier là, c'est où oui. même oui. Enfin, je prendre ça là. Je change ça et ça là. Oui. Je prendre ça, oui. ça, oui. ça là et oui. vous oui. allez me remettre oui. c'est c'est encore. Il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Vous avez chargé ça. Monsieur, vous m'avez dit de mettre ça à la charge. Oui. Comment vous avez mis ça à la charge Mais j'ai mis ça à la charge. Ça a fait 6 heures de charge. Et après, j'ai enlevé. Pour allumer maintenant, ça refuse de, de marcher. Vous avez mis ça Sur quel courant Mais non, il est roublé, moi je charge, milieu Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais comment vous avez fait ça Sinon, j'ai mis ça à la charge. Uh -huh. Quand, quand j'ai mis ça à la charge, là, ça chauffe. Ça chauffe. Et comme ça chauffe, là, j'ai mis ça dans l'eau. Pour que. ça quoi Et après. J'ai rallumé ça. J'ai mis ça là-dessus pour rallumer. Ça, refuse de, de, de, de, de s'allumer. C'est pour ça que je suis là pour penser aussi. Non. Ce que j'avais dit mais là. attendez, attendez. J'ai compris bien, je n'ai pas compris. Vous avez mis le téléphone. Oui, c'est parce que ça, ça chauffe. Vous avez mis ça dans l'eau. Oui. Attendez, monsieur. Vous avez dit, arrivé à la maison, de mettre ça dans la charge. Six heures si, de charge, l'eau. Et deux heures après, ça ne commence pas à chauffer. Continue. Et comme ça chauffe là, il y a l'eau. J'ai mis ça dedans. pour que -pou -pou -pou -pou. En fait, pour le, ça le, oui, oui, vous vous avez acheté avec votre argent, vous avez mis ça dans l'eau parce que ça a chauffé.